J'ai reçu une question de ma cliente qui m'a demandé Fanny comment faire si je n'ai pas de disque acrylique pour lisser mon gâteau. Elle a pris le programme en cinq étapes et dans l'étape 1 où j'apprends les bases, je recommande de commencer directement à lisser avec des disques acryliques car hein, on a des car on a de meilleurs résultats au niveau du visuel du gâteau. C'est droit, c'est propre, c'est net. Franchement, c'est c'est le must. Mais elle n'a pas de disque acrylique et elle m'a demandé comment faire. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour expliquer à elle évidemment, mais également à toutes les personnes qui se posent la question, comment faire si je n'ai pas de disque acrylique pour lisser mon gâteau. Fanny Wamara, Patricia et Cake Designer. Sur la chaîne, je vous aide à devenir Cake Designer professionnel et rentable. Que vous n'ayez jamais fait de gâteau de votre vie, ou que vous soyez déjà un expert, mais que vous voulez travailler le côté business, fixer ses prix, trouver plus de clients, se rendre visibles sur Internet, alors je peux vous accompagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans la barre d'informations juste ici, et de cliquer sur le lien de mon site, et vous allez voir toutes mes offres pour vous aider à réaliser ce rêve. Dans la vidéo, on va aborder un sujet qui, qui est en fait une question qui m'a été posée par l'une de mes clientes, qui est dans mon programme et qui m'a demandé comment faire si je n'ai pas de disque acrylique. Ça va être très simple, mais avant de commencer à parler de ça, je souhaite vous présenter les différents types de supports qu'on a. Donc, déjà, vous avez la réponse, car si on n'a pas de disque acrylique, on va utiliser des cakeboard, ou cake drum, ou des semelles, il y a plusieurs noms. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous présenter les différents alternatives qu'on a, et que vous puissiez différencier. Donc là, c'est ce qu'on appelle des semelles, des semelles, pardon, ou des disques or. Généralement, ils sont, en fait, ils font un millimètre d'épaisseur. Donc, ils sont très fins, très très fins, un millimètre d'épaisseur. Et moi, j'utilise le, je les utilise uniquement quand j'ai fait le gâteau de 15 cm de diamètre, c'est-à-dire euh, des gâteaux qui vont aller dans ce moule-là, le moule de 15 cm de diamètre. C'est le seul moule où je vais utiliser des semelles. Pourquoi cela C'est simple, parce que c'est assez léger. Vous voyez, ça peut, ça se tord facilement, c'est léger, mais ça reste quand même souple car ce n'est pas très grand et on peut quand même soulever le gâteau sans qu'il ne craquelle au niveau de la crème au beurre ou de la ganache. Donc, je les utilise uniquement pour les petits gâteaux de 15 cm. Mais une fois qu'on dépasse 15 cm, je n'utilise plus cela. Je vais passer aux disques qui font 3 mm d'épaisseur. Qui sont C'est cela qu'on appelle des cake des cake drum, pardon. En fait, on peut dire cake drum ou cake, ou cake board, mais c'est tellement euh, pas normé en fait que peu importe. Retenez une seule chose, c'est l'épaisseur. Ça, c'est du 3 mm d'épaisseur. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle, généralement, les cakeboards, ou alors le support final, où va reposer le gâteau entier, et eux, ils font 12 mm d'épaisseur. Donc, si vous retenez les épaisseurs, vous allez forcément vous retrouver. Donc, mais si vous voulez vous accrocher au nom, ça peut, ça peut euh, varier d'un site à un autre, etc. Donc, mais celui-là, il est trop petit, car il fait exactement la même taille qu'un euh, gâteau de 15. En fait, je l'ai reçu par erreur car j'ai dû me tromper au niveau de ma commande. Mais voilà, du coup, je l'ai gardé pour vous montrer comment euh, se présentent en fait les disques de 12 mm d'épaisseur. Donc, si je les mets les trois côte à côte, vous voyez bien, on a là 1 mm, là 3 mm et là 12 mm. C'est pas pareil. Plus ça va être épais et mieux ça va être solide pour pouvoir supporter un gâteau qui soit assez lourd. Maintenant que je vous ai parlé des trois types de semelles, laquelle je vais utiliser pour remplacer mon disque acrylique. Avant d'entrer dans la définition, enfin dans le, le, la démo, etc., je vais vous présenter d'abord ce qu'on appelle un disque acrylique. Donc c'est cela. Évidemment c'est transparent. Et si je fais comme ça, est-ce qu'on le voit mieux Peut-être pas. En tout cas ce sont les disques en plexiglas qui sont transparents. Voilà, et qui font à peu près, je dirais, 4 mm d'épaisseur. Un petit peu plus que le 3 mm, mais pas, pas très loin. Et généralement, ils sont plus euh, en diamètre, ils sont plus grands que le gâteau. Pourquoi cela C'est simple. Prenons celui-ci, qui fait 16 cm de diamètre, alors que mon gâteau fait 15. Forcément, je vais avoir 2,5. Non, du coup, attendez, il y a... ah, oui, c'est ça un, non, 5 cm voilà 5 mm. Pardon, comme il fait 16 cm, donc il y a un cm euh, de plus que le diamètre de mon gâteau qui sera départagé de part et d'autre autour de la circonférence du gâteau. Je vais avoir du coup du euh, 5 euh, mm qui va dépasser. Vous voyez, généralement, vous allez avoir que, euh, comment dire un dépassement. Et c'est ce dépassement-là dont on a besoin lorsqu'on va lisser le gâteau pour justement masquer complètement le gâteau. Voilà. Donc on a toujours ce, ce dépassement. Okay Maintenant, comment faire si je veux remplacer euh, le disque acrylique qui est là, dont je n'ai pas ça C'est assez... Euh, j'avais des distendus, comme on dit au Québec, je ne suis pas québécoise, mais j'aime bien ce mot, quand ils le disent en, en québécois. En fait, c'est assez cher, les parce qu'en un, on les achète toujours en duo, donc par deux, et quand on doit acheter tout le détail, le 15, le 20, le 25, d'un coup, c'est assez cher. Donc, commencez avec des semelles, enfin, pas de semelles, pardon, euh, des, des clipboards de 3 mm d'épaisseur qui peuvent totalement remplacer euh, comment dire, euh, le disque acrylique. Après, le petit que c'est quoi C'est que la semelle, généralement, elle fait à peu près pratiquement la même taille que le gâteau. Là, j'ai une semelle qui fait 20 cm de diamètre. Et comme ça va être pareil que le gâteau, dans le gâteau, s'il fait 20 cm de diamètre, euh, il sera presque de la même taille. Mais, quand le gâteau sort du four et qu'il refroidit, généralement, il, euh, comment dire, il se contracte un petit peu. D'accord et ça nous laisse du coup un petit peu d'épaisseur tout autour pour euh, pour mettre la crème il y bien la ganache qui va servir de, de couverture. Donc, mais oh, ça marche très bien pour recouvre un gâteau de pâte à sucre, c'est génial. Mais si on veut couvrir de crème au beurre, il peut y arriver qu'il y ait des endroits qui ne sont pas très couverts parce que bah, le gâteau euh, était assez gros et on n'avait pas assez d'espace pour laisser la crème au beurre s'infiltrer et masquer le gâteau. C'est pourquoi, tout de même, les disques acryliques qui sont designés avec toujours un, de l'espace en plus que le diamètre du gâteau nous laissent cette, euh, comment dire, cette marge de manœuvre pour masquer complètement le gâteau et avoir un rendu bien parfait, bien couvert. Maintenant, voilà, on va faire la démo avec, évidemment, je ne mettrai pas de crème au beurre car c'est pas nécessaire pour cette partie, mais c'est pour juste vous montrer voilà, on peut, on peut totalement remplacer euh, le disque euh, le acrylique par une, une semelle si c'est du 15 cm ou alors des cakeboards euh, de 3 mm d'épaisseur. Donc ça fait exactement le même travail, ok Pour ceux qui ont pris ma formation, mais qui ont déjà été formés en cake design sur la partie initiation, ils savent que il ne faut surtout pas mettre les supports directement sur les gâteaux, Car quand vous allez décoller, ça va arracher le, votre garniture au-dessus crème au beurre ou ganache, donc surtout pas pour cela il faut toujours couvrir du moins la semelle du haut avec du papier film ou du papier sulfurisé qu'on pourra décoller pour ne pas abîmer le gâteau quand on utilise les semelles, voici ce qu'on va faire alors j'ai du papier papier du film que je vais utiliser pour... Euh... Ce qu'on va faire, c'est que je vais généralement étaler un petit peu sur mon plan de travail, comme ça. Je vais positionner ma semelle. Voilà. Et on va d'abord couper la partie dont on a besoin. OK Et ce qu'on fait, peu importe le diamètre, c'est vraiment de, de le couvrir comme ça. Pour... Euh... le couvrir complètement ok comme ça quand je vais lisser le gâteau le gâteau qui est déjà monté sur une semelle d'accord je, euh, je le mets là comme ça Hop, voilà et une fois que j'ai mis toute ma crème au beurre ma ganache et que j'ai mis au frigo ça a bien figé je vais pouvoir simplement en fait enlever délicatement mon film en fait comme ça avant de choisir un côté et de s'enlever délicatement et d'enlever ma semelle sans abîmer euh, mon gâteau. Au-delà De la question qui était de savoir à quoi remplacer le disque acrylique et j'ai répondu on peut le remplacer par un kickboard et vous voyez, vous ne voyez peut-être pas parce que c'est un petit peu loin mais euh, on peut euh, on a on voit bien que le disque acrylique il est beaucoup plus grand que le cakeboard, donc on aura moins d'espace pour laisser infiltrer la crème au beurre ou la ganache. Et euh, si on fait un nude cake, par exemple, c'est parfait. Mais si on veut faire un gâteau tout blanc avec crème au beurre sans pâte à sucre, il y a des chances qu'on va avoir des, euh, des des places, enfin des espaces sur le gâteau où on verra le biscuit et on ne sera, on ne sera pas complètement couvert. C'est ça le risque. Mais si on met de la pâte à sucre, il n'y a aucun souci, on ne verra que du feu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été instructive et que tu as compris maintenant comment tu peux remplacer ton disque acrylique, simplement car ça coûte assez cher et si tu n'as pas les moyens, bah achète-toi simplement des cakeboards de 3 mm d'épaisseur hyper important et ainsi tu pourras te faire des lissages parfaits. Si tu as aimé, tu me mets un petit pouce, un commentaire et tu partages et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.